Bonjour à toi, chers spectateurs qui aiment bien les adaptations de la famille des Kings. Et avant de parler de son fils, parlons du papa qui est à nouveau adapté au cinéma au travers de la deuxième adaptation d'un de ses romans, qui se nomme Firestarter. En VF, le roman s'appelle Charlie, mais en France, maintenant, on a décrété qu'on gardait les titres originaux, réalisé par Keith Thomas. Et alors l'histoire, euh, on va essayer de la faire très simple, parce qu'on pourrait facilement s'éparpiller... Andy et Vicky euh, se sont rencontrés lors d'une série d'expérimentations dont ils ont été à la fois les cobayes mais également les victimes où ils ont eu des pouvoirs organisés par une cellule un petit peu obscure du gouvernement. Suite à cela, ils se sont mis en couple. Ils ont eu une jeune fille qui se nomme Charlie. Sauf que Charlie, à sa naissance déjà, a commencé à montrer potentiellement des signes de pouvoir surnaturels. Et à partir de là, eh ben, le gouvernement va potentiellement essayer de remettre la main sur les parents et surtout sur Charlie. C'est très bien. C'est très bien. Je ne vraiment pas mais comment résumer. C'est compliqué. Pour en parler avec moi, et ben, à partir du moment où il m'a dit qu'il aimait beaucoup Stephen King, et qu'il attendait énormément Black Fun, je me suis mm -hmm. dit, faisons-nous un petit tour de chauffe en ce mois de juin et parlons d'abord de Firestarter, mon cher Kevin, comment vas-tu Ça va et toi. Écoute. Je, je dois t'avouer mm -hmm. que quand j'ai entendu parler de ce projet, j'étais aussi mm -hmm. sceptique qu'intrigué intrigué parce que l'adaptation de Stephen King c'est toujours un peu intéressant même si c'est vraiment danscy la plupart du temps allant de ça qui est vraiment cool à cimetière qui est pas loin d'être une daube. Euh, bon, tu peux le dire. Une daube Oui, oui, oui ouais. voilà, une daube. Enfin ouais. voilà, on passe vraiment de bonnes adaptations à des trucs qui sont très limites. Donc, il y a un vrai questionnement autour de est-ce que les gens sont fans de Stephen King aujourd'hui ou est-ce que c'est juste parce que Stephen King fait vendre des places de cinéma Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je me disais, pourquoi pas Sait-on jamais Le film a déjà eu une première adaptation dans les années 80 par Mark L. Lester. Qui est-ce qu'elle est, -ce qu est Fidèle, mais... Pas très cinématographique, le grand paradoxe des adaptations de bouquins des années 80. Euh, mais donc du coup ce remake se posait là, et alors par contre pour la partie sceptique, je dois t'avouer que ça a été... Euh, même si j'aimais beaucoup The Vigil, le choix de Keith Thomas à la mise en scène, je qui est pas un réalisateur qui a fait donc The Vigil, qui est un premier film d'épouvante plutôt sympathique, pas forcément hyper audacieux, avec un bon concept, une bonne mise en scène, mais qui n'était pas jusqu'au boutiste dans son idée. Donc je t'avoue que le choix de ce réalisateur était intéressant sans être plus audacieux que ça. Alors par contre, le moment où j'ai été complètement perdu, c'est le casting. Où je me suis vraiment demandé ce qui s'était passé, où je me suis dit pourquoi. On est d'accord, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est Il ne sait. C'est à ce moment que je tourne vers toi, Chacrabine. mettre des sous-titres pour cette partie-là. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de Firestarter Bah, c'était pas terrible. Hein. Voilà. <rire> Je pense que il n'y a pas, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le film survole beaucoup l'histoire du livre parce que quand on lit le livre, forcément, on a beaucoup plus d'attentes. Les personnages sont pas assez développés. Le casting est pas, il est pas bien choisi. On en parlera si tu veux, mais voilà, ça, ça m'a gêné. Et puis non, j'ai pas été convaincu du tout, je ne je, je, je suis pas vraiment rentré dedans. Euh, y a vraiment, la musique m'a vraiment pas déplu, par contre, euh, parce que euh, la musique euh, de Carpenter, de son fils, et il y a une troisième personne dessus. Oui, oui, ils sont trois. Et quand même, moi, je sais pas où est -ce ils sont allés, comment ils ont convaincu John Carpenter de ouais. repartir avec son fils et, son, et, un, de ses, et un des autres disciples qu'il a sous sa main pour faire une bande originale juste comme ça. Ça m'a complètement surpris. Bah du coup ça rajoute quand même un peu de charme Ah bah oui euh, clair que... Carrément même du charme au film qui est pas terrible Et on a vraiment une bande son euh, Digne des années 80 ah dedans. Ben, punaise, ouais. Et ça ça fait plaisir Parce qu'on l'entend tout le long du film Elle est ultra présente Mais sinon non euh, Pas du tout euh, pas du tout d'empathie euh, Pour les personnages euh, C'était pas Non c'est très oubliable quoi. Alors faudra que je regarde la version du coup de 84 Mais euh... J'en retiens pas grand chose. Mais on aura quand même des choses à te dire. Ah bah oui, mais euh, voilà, c'est mon ressenti vraiment. Et eh ben, je suis à peu près sur la même longueur d'onde que toi. Si ce n'est que, en fait, es un peu plus, euh... je suis un peu plus positif ouais, parce que ouais. j'ai trouvé le film, là, là où tu y vois vraiment un côté très réducteur par son heure et demie, par mmh. euh, son envie de vouloir s'éloigner bah, pas mal raconte. de. Parce qu'en 1 h on aurait pu faire quelque chose de très, ah oui, très non, bien. Non, oui, à son côté très justement éloigné de la datation fidèle qu'on a pu avoir ouais. dans les années 80. Parce qu'il ouais. faut dire quand même que le premier film de Mark Lester dure 2 heures. quand hum. 2 heures, tu as le temps de poser un petit peu toute ta base. Là, le film dure 1h34, générique compris. Donc c'est extrêmement court par rapport au bouquin qui, tu me disais, fait 650-700 pages. Il fait, je crois qu'il fait 600 pages. Alors après, ce qui est assez particulier, je pense, avec Stephen King, c'est que... Euh, peu importe, on va pas prendre que celui-là, mais il y en a d'autres où tu peux euh, parfaitement résumer l'histoire en un film de deux heures. C'est-à-dire qu'il fait 600 pages, mais c'est assez, euh, assez facile à structurer pour un début, un milieu et une fin. Ouais. Donc je pense qu'en termes d'adaptation, euh, même si ça dure euh, 1h45, tu peux quand même en ressortir euh, l'essentiel, voire beaucoup plus, et en faire quelque chose de très proche. Mmh. Tu vois euh, Quand tu peux résumer un livre comme Cimetière, euh, c'est pas très compliqué d'en ressortir les éléments et d'en faire une adaptation je pense c'est juste qu'à chaque fois ce qu'ils font c'est très mauvais aujourd'hui bah, je trouve en fait je trouve qu'ici il y, y a une envie de ne pas vouloir refaire les mêmes erreurs que sur l'original parce que même si l'original a un statut de film culte pour certains par la présence ouais. de Drew Barrymore et par une certaine envie de vouloir nous embarquer dans l'univers de King parce qu'à l'époque mine de rien il y avait pas non plus dix mille adaptations de Stephen King tous les ans comme on en a au contraire, contrairement aujourd'hui. Dans les années 80 Ouais, il bah beaucoup quand même. au début des années 80, c'était rare, c'était plutôt vers la fin des années 80, début 90 ouais. je trouve où il y avait vraiment un gros engouement. Là on était encore dans le début, mm -hmm. et puis Firestarter à l'époque, Charlie, c'était pas non plus le bouquin de King, c'était le plus vendu... Euh... Bah, ça c'est pas du tout. Je Alors, crois que de mémoire ça s'était pas hyper bien vendu mais que ça ouais. avait eu quand même une bonne fanbase et que les gens avaient aimé l'idée. Mmh. Alors c'était le dernier film qu'on imaginait voir être adapté au cinéma à l'époque. Ouais. Donc euh, clairement. Mais le film original est une copie conforme au vu de ce que Kevin m'a dit, parce que moi je n'ai pas lu le bouquin mais Kevin l'a lu. Euh, au vu de ce est le film des années 80, c'est une copie conforme de ce qu'est le roman. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune prise de risque aucune adaptation, aucune envie de s'éloigner un petit peu de la base, c'est vraiment on reprend tout ce qu'il y a dans le roman et on refait identique. Or ici, on est vraiment sur une envie de vouloir adapter le bouquin au cinéma et c'est un parti pris que personnellement je trouve intéressant, même s'il si est mal construit et qu'il a tendance à vouloir être tellement dynamique dans son envie de vouloir jouer sur une course-poursuite entre Andy et sa fille et le gouvernement, que du coup on en oublie d'avoir une vraie accroche et une vraie attache émotionnelle au personnage, ce qui fait que du coup en tant que spectateur, on peut être fasciné par ce qui se passe, mais on va être rarement attaché. Euh, et du coup on va rester devant ça et on va se dire « bah ils sont bien ce personnage, mais il ne m'intéresse pas ». Ce qui est très problématique à partir du moment où tu vas avoir une vraie attache émotionnelle, mmh. surtout avec un personnage comme Charlie, qui est supposé être une enfant, qui découvre qu'elle a des pouvoirs, et qui va devoir apprendre à les utiliser. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un affect émotionnel, et euh, affectif, il y a plein de trucs comme ça quoi. Oui, ouais, euh, c'est pas, hein, pas un problème d'ailleurs ce que tu dis euh, de, de modifier pour dynamiser mmh, complètement à une, à une œuvre euh, euh, littéraire. C'est pas un problème, c'est juste que là c'est pas bien fait. C'est ça le truc, ouais. tu vois. Si on nous avait fait euh, une histoire qui reprend vraiment euh, les grandes lignes, mais que on a beaucoup de développement, beaucoup d'attaches, que c'est bien fait, que c'est bien joué, enfin euh, qu'on a un tout, il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais oui. jusque là, là tout est survolé pour moi euh, euh, de bout en bout, quoi. Et, euh, et le, le casting, euh, le casting pas. Ah ben ça c'est clair. On aura l'occasion d'en parler après, fade, quoi, mais le cas. casting est sacrément fade. Je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture. Mm -hmm. Donc euh, un seul scénariste, Scott Teams, ce qui semble de plus en plus rare pour les adaptations de Stephen King où généralement il s'y colle à 3 ou 4, <rire> sauf quand on a un vrai auteur aux commandes, Michael euh, <rire> ah, mais... Mike Flanagan. Mike voilà. Flanagan. Attends, Mike Flanagan ou Frank Darabond. Parce ou que Frank Darabond. C'est lui qui a même café, à fait de meilleures adaptations de King. Hein, King Tout hein. à fait, c'est vrai. pas l'oublier. Mais, euh, mais donc, Scott Teams nous propose sa vision de Firestarter, une vision donc très réductrice et également très linéaire. C'est le paradoxe. Là où l'original voulait un petit... Enfin, le film des années 80 voulait dynamiser un petit peu son récit en amenant des flashbacks, en ayant une course-poursuite principale, mais en ayant voilà, des petits retours dans le temps pour comprendre un petit peu mieux certains personnages. Là, ici, l'objectif, c'est d'être le plus linéaire possible. Donc, d'aller d'un point A à un point Z. Donc, dès le début, on va sentir qu'il n'y a pas la même ambition. C'est une ambition ouais. qui veut être beaucoup plus énergique, beaucoup plus rythmique, qui se veut beaucoup plus sur de la tension... Que réellement de la fascination ou en tout cas de l'immersion par le biais des personnages. Oui. On est clairement, enfin, je sais pas ce que t'as eu comme ressenti, moi j'ai eu la sensation en fait de voir. Euh, pas grand chose. Une grande montée en tension et une chute drastique. L'objectif du film c'est vraiment ça, de nous faire monter une tension globale tout du long du film, de n'avoir que rarement des petits pics comme ça et à la fin d'avoir vraiment une grosse chute. Bah alors je suis d'accord, mais la montée en tension elle marche pas du coup. Parce que euh, moi j'ai auc ressenti aucune tension quand j'ai regardé le film. Enfin. Vraiment, j'étais pas, pas dedans, j'étais pas happé par ce que je regardais. J'étais je, je pas angoissé pour les personnages. Mm. Parce qu'en plus, euh, tout va trop vite. Parce qu'on est censé avoir une traque du père et de la fille par euh, la boîte, du coup, l'organisation euh, scientifique. Et euh, la traque, elle est, elle est sur la, sur la durée dans, mm. dans le livre. Là, on a le personnage de Rainbird qui nous est présenté très rapidement. Okay. Bon, il nous est pas présenté, pour moi, il est. Contrairement au premier film où il était vraiment introduit bah, comme. Euh... Pas présenté, mais il est introduit. Il reçoit un coup de téléphone, euh, voulait reprendre du C'est un mission, agent euh... dormant du gouvernement, hein, pour voilà. moi. Est... Ouais. il est vraiment réduit à un truc. Enfin, euh, ouais. C'est là qu'en fait on voit le problème de Scott Teams, qui veut tout réduire. Mm -hmm. Tout, tout, tout, tout. tout Il ne faut pas que l'agence gouvernementale y ait trop de monde. Donc ouais. on va privilégier la police. Il ne faut pas non plus que Rainburn, il est un trop gros background mmh. donc c'est juste un agendarment du gouvernement il faut pas qu'on ait machin et à chaque fois j'ai l'impression qu'en fait il s'est dit il faut tellement que je fasse un travail de synthèse que je vais réduire les personnages à une fonction mmh. et c'est tout ouais. c'est très problématique parce que bah souvent oui. dans les romans de King les personnages ne sont pas juste une fonction ils représentent quelque chose Ouais. Ça peut être un idéal américain, ça peut être un élément de l'histoire américaine, ouais. ça peut être une certaine condition de la société américaine, il y a toujours un contexte derrière les personnages. Et puis ils vont apporter aussi quelque chose pour un autre personnage, enfin, il peut y avoir une complémentarité des fois, et euh, là euh, du coup Rainburn c'est vraiment un personnage hyper intéressant dans le livre, et il y a quelques scènes dans le, dans le film qui sont, qui sont bien. Euh, L'acteur, je l'ai pas trouvé mauvais. Ah non, non oui, on en parlera euh... après, mais c'est peut-être un de ceux qui est le plus absolument, ouais, ouais, non, non, qui non, ressort le plus du lot euh, parmi tous les autres. Euh, mais même en termes d'organisation, tu disais qu'il y avait pas beaucoup de personnages. On a euh, Cap Hollister, donc là c'est une femme. Du coup dans le dans mm. le film, c'est un homme, je crois, dans le livre. Mais même on a beaucoup plus de de, de bras droits ou de, de personnes aussi importantes et influentes dans dans cette dans le, dans, dans cette organisation du gouvernement là. Euh, et même ils sont traqués sur la route tout le temps. Là, c'est très très réducteur. Mm. On voit pas beaucoup le laboratoire non plus. Ah non, euh, le burn, il est, est enfermé tout. en plus, euh, comme les autres. Mm. C'est pas du tout ça. Il y a un plus grand développement de son personnage dans le livre aussi. Euh. Mais euh, même si on essaye de pas trop se, ré se référer au livre tout le temps, il, il aurait fallu quand même beaucoup plus enrichir son perso à lui, mm. qui est très très connecté avec euh, Charlie. Mm. Et là, si tu fais ça, tu, tu augmentes encore plus aussi l'intérêt pour le personnage principal. Mm. Alors que là, bon, euh, il est, euh, je, je le trouve pas très, euh, très intéressant, euh, le, per le personnage de Charlie euh, ouais, bah en fait, dans le film. Hein. Le gros problème qu'a le film dans sa globalité en termes d'écriture, c'est que Teams ne semble à aucun moment se dire qu'il faut que son histoire se suffise à elle-même. C'est comme s'il prévoyaient déjà de potentiellement avoir un Firestarter 2, sans spoiler la fin, Alors, on a un peu cette sensation-là à la fin. complètement pensé mm. euh, en voyant la fin, mais complètement. Parce que euh, du coup, euh, en voyant cette fin, je me suis dit, peut-être que c'est une manipulation de la part de Rainbird Bird, et qu'il essaye de se rapprocher de cette, cette manière-là avec euh, de Charlie, et que s'ils font une suite, on va avoir un autre pan de On du livre. On va avoir le fameux pan qui n'est ouais. pas adapté, quoi. Oui, clairement. Mais j'ai clairement eu cette pensée aussi euh, quand j'ai vu la fin. Mais je vois pas. Alors c'est pas du tout une bonne idée. Hein, de le faire. Ah non non. Mais euh, non. non. C'est vrai pas que, que j'ai ouais. eu cette pensée aussi. Mais mais de toute façon, dans dans sa globalité, l'écriture, je pense qu'on est d'accord pour dire ça, elle veut tellement aller à l'essentiel mm. qu'elle en oublie de prendre son temps pour développer ouais. des scènes et des personnages. Absolument. C'est-à-dire que Andy est un personnage qui doit avoir une vraie force émotionnelle tout le long du film c'est supposé être un père qui veut surprotéger sa fille ouais. c'est juste un, un espèce de bras droit de sa fille qui passe son temps à lui dire vas-y, sers-toi de tes pouvoirs bah, non, en fait, tu es son père tu es supposé lui dire de se contrôler ouais, tu n'es je... pas supposé lui dire d'exploser de, constamment tu n'es pas un bon papa « Désolé, Andy, tu n'es pas un bon papa dans ce film. » Mais c'est vrai que c'est le paradoxe, parce que Andy, dans l'original, est vraiment un père surprotecteur, qui sait que sa fille a des pouvoirs qu'elle ne peut pas contrôler, et qui ouais. passe son temps à lui dire « Il faut vraiment que tu travailles sur toi avant Bien de sûr. vouloir essayer de t'en servir. Et » Et là, au contraire, on est sur un Andy qui est quasi dans, dans, dans le besoin de dire à sa fille « certains mais il faut que tu le contrôles, mais certains Ah Oui, mais en fait, si tu lui dis de s'en servir et qu'elle ne sait pas le faire, bah... <coughs> » On perd toute la parabole, justement, de l'affect paternel, de l'enfant qui doit être protégé parce qu'il est dans un âge particulier. qui, qui Et en plus, dommage, parce que on sent que par le biais du choix de cette jeune actrice qu'on évoquera ensuite, qui a un âge un petit peu plus mûr, on veut aborder une thématique beaucoup plus adolescente. Là ouais. où, dans l'original, on est beaucoup plus sur... L'archétype un petit peu de l'enfant qui va découvrir des pouvoirs et Tout qui à va être dans un âge où en tant qu'affect spectateur, on est totalement affecté par ce personnage parce qu'on voit que c'est un enfant. Mm -hmm. Là, on est plus dans une jeune adolescente ouais. qui découvre des choses sur elle. Et, et moi, j'aime bien cette thématique. C'est une thématique qui peut réellement avoir un impact sur le spectateur parce que c'est un âge, l'adolescence, où justement, on se découvre intérieurement et où du coup, montrer cette métamorphose par le biais de l'arrivée de pouvoir, ça fait qu'en tant que spectateur, t'es complètement affecté par ça. C'est ce qui fait que dans les X-Men, t'es hyper attaché à certains personnages qui sont dans un âge où, justement, lorsqu'ils découvrent leur pouvoir, bah, t'as envie d'être à côté d'eux. Alors là... Oui. Euh... Bah, du coup, en disant ça, ça ressemble un petit peu à l'histoire de Carrie. Hein. Voilà. Tout euh, tout à fait. Adolescente euh, qui euh, devient une femme et qui, en même temps, a des pouvoirs mmh. euh, télékinétiques. Oui, tout à fait. Donc, euh, tu, peux rapprocher, tu peux rapprocher ça à, à certaines scènes. De, de celui là aussi euh, clairement je sais plus quel âge elle a dans le livre mais ouais là ils ont clairement fait un peu non, on est sortes. sur 13-14 là euh, 12-13-14 on est sur vraiment une dans le, dans le film dans, ce, dans le dans, film, là. Ouais, dans le film livre elle doit être plus jeune mais du coup ouais, ça, ça me fait penser à Carrie euh... en termes de mise en scène donc, comme je l'évoquais Keith Thomas c'est seulement son deuxième long métrage après The Vigile qui était un film d'épouvante avec un très bon concept Puisqu'en gros, c'était un jeune juif qui se retrouvait à faire la veillée d'un corps euh, la première nuit après qu'on ait découvert sa mort. C'est un rite, en fait. D'accord. Et c'était vachement bien comme concept, qui se tenait pas forcément jusqu'au bout, mais j'aimais bien l'idée. C'est mais... original, ouais. Ah oui, non, non, c'est ouais. hyper original. Et je trouve que Keith Thomas avait bien réussi à gérer son truc. Mais donc là, du coup, bah, il est uniquement réalisateur. Chose mm -hmm. qu'il n'était pas sur The Vigil. The Vigil, il était réalisateur et scénariste. Donc, il contrôle un peu plus son film. Okay. Là, il se retrouve à adapter un script, déjà très carré. Mmh. Et, ben, en fait, moi, je dois avouer qu'il y a un point qui m'a convaincu, mais qui est contrebalancé par un autre point que je trouve complètement foiré. Le film a une super ambiance, qui fait 13 années 80, mmh. mais on ne voit pas de pattes de mise en scène. C'est très problématique, par le moment. C'est-à-dire que le film est hyper nice, en termes de oui. style. Oui. Il n'y a pas un plan où tu vas te dire « Waouh, oh, ça, c'est un truc de dingue !» Il y a quelques plans où tu te dis qu'il y a une bonne scénographie, un bon placement des personnages, une bonne idée. Mm -hmm. Mais il y a rarement des scènes où tu te dis, ce plan, il est vraiment impressionnant. Il ouais. y a des plans où tu te dis, bon, l'effet avec le pouvoir de Charlie, elle est pas trop, il n'est pas trop mal. Il a une certaine gueule, mais on sent qu'en même temps, avec une production de Blue Mouse, on ne s'attend pas à moins de leur part. Mais il n'y a aucun moment où on se dit, là, ça devient un petit peu plus explosif, ou ça devient un petit peu plus ambitieux, ou ça devient un petit peu plus fort. Euh, ouais, alors... Ambiance années 80, euh, bah, pas trop, pour moi. Bah, moi, c'est que la musique qui m'a fait, euh, fait cet effet-là. Mm -hmm. Mais il n'y a aucune euh, originalité, dans, bah, comme tu disais, dans, dans les plans, même dans la couleur. Enfin, tout est... La seule originalité pour moi, c'est le labo de fin. Oui. Que je trouve un peu bah classe. Oui, parce Et que du stylé. coup, on peut jouer sur des lumières, sur le côté sombre. Et puis, il fait très années 80, ce labo, avec des néons partout, ouais. ou des couleurs flashy, voilà. bah là, euh... là, ça fonctionne beaucoup. Mais ouais. on a beaucoup de scènes en extérieur jour et il n'y a aucune couleur en plus enfin, ah bah moi ça m'a pas c'était euh, fade en fait ça, et c'est ça aussi qui m'a gêné en plus c'est que je me suis dit au, au pire si euh, j'aime pas trop les personnages et que je ne les trouve pas très bien euh, je les trouve fade euh, au pire euh, dans, euh, dans les plans ou dans la couleur ça va être mieux pas du tout il mm. n'y avait rien pour moi, il n'y y a rien à en tirer hormis peut-être du coup la scène euh, la scène de fin mais même quand il utilise ses pouvoirs euh, bah, en fait c'est le goût. Je sais pas, il n'y a, y a rien. En plus, il n'y a même pas trop de découvertes. Mm. Des fois, tu as des feuilles qui se déclenchent comme ça, hein, juste pour faire un effet. Non, c'est pas... Faut vraiment... Euh... Non, désolé. Ah, je vrai mais mais que as été très, très bah, refroidi ouais, par je... le film. Je... Alors qu'on parle... Euh, oui, d'un de... film, film chaud. Bien joué. Euh, <rire> non, mais en soi... Alors moi, je suis moins catégorique parce que moi, je trouve que... Même si on peut imputer beaucoup de défauts au film, il a du rythme, je veux dire, il est, il est rapide, il est punchy, il est dynamique. Euh, il y a un bon travail de montage, je trouve, de la part de Thomas, ouais. qui arrive quand même à, à faire en ouais. sorte que son récit s'enchaîne se, correctement, même si bon, il y a tous les défauts qu'on a évoqués euh, mm -hmm. par rapport à l'écriture. Mais mine de rien, derrière, il y, a, il y a du dynamisme, il y a de l'enchaînement de séquences, on ne s'ennuie pas, on n'est pas en train de regarder sa montre. Certes, on a des reproches à faire à certains éléments, mais à aucun moment on trouve le film lent. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans une époque où on a tendance à rallonger les films, à les étendre, à faire en sorte qu'ils soient de plus en plus longs, voir un film de 1h34, qui certes, atteint pas son objectif de base, qui est de parfaitement maîtriser ses personnages, ne réussit pas à avoir une vraie identité graphique, mais a quand même une ambiance selon moi. Que derrière, le film soit dynamique, énergique, et qu'on ne s'ennuie pas devant, bah, j'ai quand même envie de saluer le geste. Même si le geste derrière, j'y vois plein de défauts, et que je me dis, ça fonctionne pas, c'est pas parfait, il y a plein de trucs qui sont à revoir, je me dis quand même, au moins, le film m'a embarqué dans son délire jusqu'à sa fin. Alors, il est, il est dynamique, ça c'est sûr. Bah oui, forcément, comme tu disais, ils veulent absolument aller jusqu'à fin d'un point A à un point Z. Mmh. Donc, euh, du coup, forcément, ça, ça, ça bouge, il y a un bon rythme. Mais euh, moi, j ai, j ai, comme j'aime beaucoup Stephen King, je suis un petit peu exigeant. Et bah oui. Ce qui et est... j'aime beaucoup le cinéma euh, fantastique d'horreur ou épouvante aussi. Et euh, du coup, moi, j'ai pas été convaincu du tout. Mais euh, le rythme, et euh, j'ai rien à dire là-dessus, je suis d'accord mmh. avec toi, il hein, y a un rythme, mais. Mais bon, je, je, je trouve pas que parce qu'il est rythmé, il est pour autant intéressant à mmh. regarder. quoi Et pour moi, derrière, c'est bon de préciser, c'est plus un film d'action qu'un oui. film d'horreur. Oui, clairement. C'est bon, bon de le dire. Il faut aussi savoir que derrière, euh, on nous dit euh, c'est Bloom mmh. euh, c'est Stephen King. Bon, après, je sais pas, les gens aujourd'hui, ils vont pas être trop regardants sur le fait que ce soit une adaptation de Stephen King. Mais ils vont voir ça, ils vont se dire c'est un film d'horreur ouais. Non, non, c'est un film d'aventure et d'action bah, À la oui. limite c'est un thriller aussi, mais, mais ça n'est jamais un film d'horreur hein. C'est pas aussi le genre premier de Stephen King On tout dit souvent que c'est de l'horreur, mais c'est surtout de l'épouvante fantastique, de, de fantastique mmh. Où on reste, on a des trucs qui vont être très effrayants Il mmh. y, y, y, y a des romans ou des nouvelles qui sont quand même beaucoup plus horrifiques euh, Moi oui, je tout sais que euh, The Mist oui, ben, c'est bon, terrifiant. C'est hein, le truc le plus, c'est angoissant comme c'est pas permis. Le plus horrible que j'ai lu oui. de lui et que j'ai vu de, en adaptation aussi, c'est un de mes préférés. Mm. Là, c'est des exceptions peut-être, mais ouais. en, en, de manière générale, on est quand même beaucoup plus soit ouais, sur euh, sur du fantastique, c'est pas effrayant quoi. Euh, ah oui, non, non. Ou alors il faut vraiment avoir une bonne une bonne mise en scène derrière et puis. Euh, c'est ça. Mais sinon, non, c'est pas hein, c'est pas un film d'horreur à proprement parler, hein. ouais. clairement on fait une petite digression quand même pour parler de la bande originale mm -hmm. qui pour moi vraiment ça couple, ça couple parfaitement avec cette ambiance globale qu'il y a sur le film, enfin la bande originale elle est, euh, ouais. bah, elle est complètement atypique et je pense c'est un point que je voulais évoquer mais je trouve qu'il y a une vraie filiation Alors, tu vas me trouver bizarre, mais je trouve qu'il y a une vraie filiation entre le Resident Evil qui y a eu dernièrement au cinéma et cette adaptation de Firestarter j'ai pas vu... l'envie de faire un hommage à John Carpenter parce que là le film littéralement jusque dans sa typo j'ai vérifié et ouais. dans l'hommage à Carpenter. Dans la typo aussi. La typo de Firestarter, c'est la même typo que tous les films Alors... de John Carpenter, comme c'était le cas pour Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Resident Evil, Bienvenue ah, à Raccoon City, vu... c'était pareil il y avait la même manière de gérer l'ambiance il y avait la même manière de construire le film c'était du Carpenter on avait l'impression de voir The Thing euh, mixé avec euh, Ghost, Ghost of Mars là mm -hmm. je trouve que dans cette envie de vouloir immerger le spectateur dans cette ambiance dans le choix d'ailleurs de rameuter John Carpenter qui je sais encore une fois pas ce qu'il est venu foutre ici parce qu'en soi il en tire rien c'est à dire que les trois quarts des gens vont s'en foutre que c'est John Carpenter qui a fait la bande originale ils vont même ouais, pas le voir ça se trouve ils vont même ils pas le voir pas ça peut après, je sais pas, mais... mais mais mais du coup c'est bon de le préciser c'est quand même un truc de dingue que à un moment, John Carpenter se dit « Vas-y, j'ai juste envie de me faire un petit kiff, on va faire une bande originale. Mmh. Allons faire la bande originale de Firestarter. » Et du coup, je trouve que quand même, ça apporte aussi un petit cachet au film. À Certes, un petit film. cachet qui est plus anecdotique peut-être pour certains, mais je trouve que dans l'ambiance, ben, ça donne vraiment une identité au long-métrage. Elle est ultra présente, la musique. Mmh. Elle donne une identité au film Oui tout à fait euh, et c'est ce que je te disais avant, avant qu'on fasse euh, la vidéo c'est que je t'avais dit que par contre j'avais beaucoup aimé l'opening credit euh, mm. celui où justement euh, bah, on parle de la typo moi je suis assez regardant là dessus parce que j'aime bien du coup et là oui le, le, le truc un peu qui grésille hein, ça fait euh, un peu des espèces de glitch ouais. avec la musique derrière et puis tu vois les images où euh, on voit du coup Vicky et puis euh, Andy qui sont euh, en train de se faire interroger euh, pour le test euh, du coup euh, avec le produit qu'on va alors injecter ça j'ai beaucoup aimé par contre et puis après tu vois le fire starter en rouge qui s'affiche et ça j'aimais bien avec la musique de carpenter derrière ça j'ai retrouvé un, un vrai truc euh, années 80 mm. mais après la musique quand elle est couplée avec des scènes qui n'ont pas forcément d'originalité euh, dans dans donc comment elles sont faites et avec la couleur qui peut aller avec ou autre ben ça, ça va augmenter l'intérêt de la scène mais pas ouais. jusque-là pour en faire vraiment une, une véritable ambiance années 80. Mm. Je peux pas être aussi euh, catégorique que toi dans ce côté positif, mais il y, euh, y a quand même du bon là-dessus. Mm. Et euh, vraiment, quand j'ai regardé euh, euh, le générique de début, j'étais vraiment... vraiment comme ça devant le film. Genre, ah ouais, ça, par contre, j'aime bien. Et quand je vois John Carpenter, je me attendez, le vrai, le, celui qu'on connaît. Vrai, tout. Le vrai John Carpenter. Et euh, du coup, ça, je me dis ah bon, ça, ça va être une bonne chose. Voilà. Euh, alors on va aborder un point, d'habitude je suis plutôt le genre à être positif là-dessus, là ça ne va pas être le cas, on est sur un casting qui est proche de l'anarchie. Euh, la seule performance à la limite que j'ai vraiment envie de saluer c'est Michael Greyes qui joue donc Rainburn, mm, ouais. qui est vraiment très bon. À la limite par son jeune âge, je tiens à citer quand même euh, Ryan Kira Armstrong qui joue donc la jeune Charlie. Qui est pas parfaite, mais qui par son âge s'en sort à peu près bien. Et après, alors là c'est la cata parce que Gloria Ruben dans le rôle du capitaine Hollister, ouais. elle est caricaturale comme c'est pas permis et ça ne fonctionne pas. Ouais. Euh, Kurtwood Smith qui joue le docteur Joseph Wanless qui est pourtant un acteur que je trouve extrêmement classe et ici complètement à la ramasse et on le voit durant une scène alors mmh. que dans le bouquin il a un rôle beaucoup plus important. Ouf. Mais là ici voilà c'est genre euh, c'est un fou à la retraite. Point barre, démerdez-vous avec non, ça. On la voit pas, pas beaucoup, elle, au hein, Lister. Tout à fait. On peut citer John Beasley dans le rôle de Irf Menders, le mec donc qui héberge Andy et, euh, et Charlie. Ouais. Qui est pas trop mal, mais sans plus. Et alors là, c'est là qu'on rentre dans vraiment catastrophique. Euh, Sidney Hemmond dans le rôle de Vicky McGee est pas bonne. Elle est vraiment à la ramasse et je la trouve pas attachante du tout, alors qu'elle joue quand même la mère. Et putain, Zach Efron Ah, mmh. <rire> oh, vas-y, je te laisse en parler parce que sinon je vais me faire mal au crâne. <rire> De Zach Efron Ouais. Bah, euh, alors, moi, ce que je te disais, c'est que c'est pas un acteur que je. Enfin, J'aime bien, mais euh, là, il est pas du tout fait pour ce rôle. Oh non. Oh Vraiment non. pas. Je bah, du coup, j'ai trouvé qu'il avait pas beaucoup d'expression, voire pas du tout. Mmh. Non, euh, non mais il a fait non. trop de chirurgie esthétique donc comment tu veux qu'il arrive à faire des expressions il, a, il, il est figé. Il est ouais. Il Alors je chose. sais pas s'il a fait de la chirurgie ah, si, esthétique. Si si je t'assure. Bon, bah si tu le dis. Mais en tout cas ouais il a pas de il a pas beaucoup d'expressions il n'y il a pas de il a pas non plus d'alchimie avec euh, avec le personnage de Charlie. Ouais la jeune Armstrong ouais non il y a pas de ça colle pas en fait mais je pense que les efforts c'est à lui de les faire mm. parce que elle du coup il euh, a il y a des scènes où même quand elle euh, quand elle est angoissée ou quand elle pleure ou autre, bah, c'est assez convaincant quand même. Mmh. Euh, on reste quand même sur une palette d'émotions très euh, restreinte pour ouais, euh, pour fait elle. Fait. Mais alors lui, c'est carrément euh, inexistant. Je t'ai dit la seule scène mais... où j'ai trouvé qu'il avait de l'émotion, c'est quand il prépare des pancakes, <rire> c est, c est, c est ce qui est fou. vachement crucial. Ah ouais, non, non, mais ce qui est un peu ce qui est un peu nul parce que je pense à une, une autre scène qu'il y a en milieu de film où justement Charlie se sert un peu inconsciemment de ses pouvoirs et où il lui dit justement de terminer le travail entre guillemets. Cette ouais. scène-là, il y a rien. Ah oui, euh, celle avec le... Oui, le ouais. petit chien. Il ouais. n'y a rien Il n'y a rien alors que c'est une scène cruciale. C'est justement un moment où justement on, on voit la... Enfin, la, même si on l'a déjà un petit peu vu avant dans les toilettes de, de, son, de son collège, mais, oui. mais c'est un moment où on voit vraiment l'impact de son pouvoir sur son environnement. Hmm. Et, et lui, il est juste en mode, bah, vas-y, il se détend, elle est finie. Oui, que tu as commencé, termine, On hein? a l'impression qu'il n'y a aucune gravité à l'événement. Non. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une petite scène où tu encore plus sorti de, du film. Euh, parce qu'il fait pas le taf quoi ouais, non du coup euh, après euh, lui il, il utilise son pouvoir euh, alors l'utilisation de son pouvoir euh, elle est un peu euh, identique à ce qu'il fait euh, dans, dans le livre enfin euh, ouais. c'est à dire que dès qu'il utilise son pouvoir ça lui coûte encore plus au mmh. niveau de votre santé et ça lui provoque des grosses migraines là il, il a carrément du sang tout le temps ça. Ça me fait pleurer à chaque fois que je regarde ça. Mais non, mais moi pour moi c'est un effet qui a été rajouté parce que justement Zack Efron était trop monolithique et ils se sont dit putain il faudra qu'on rajoute des effets parce que sinon les gens vont même pas comprendre qu'il utilise ses pouvoirs. C est, c est... Ouais par le petit euh, comme ça là. Oui, ça petit ah oui le craquement sur le côté. <rire> <Bon>. <rire> mais euh, ouais non, gros gros point faible euh, c'est lui et point fort bah, euh, l'acteur qui fait Rainbird mm. même s'il aurait mérité beaucoup plus de développement il, il, il le peut ou où il apparaît à l'écran il est quand même très charismatique il est charismatique mm. et il peut même euh, être euh, menaçant mm. voilà ou attachant ou attachant bah, du, ou du attachant. coup oui. ce qui est compliqué vu le personnage que tu joues mais c'est c'est ouais. non, non, très très bien fait je trouve bah pour le coup vu qu'ils ont changé la fin euh, il fait très bien les deux mm. Donc, tout à ouais, fait il n'y a, a vraiment que lui je et un petit peu euh, Charlie que je sortirais du lot mais mm. si il n'y a, a pas grand-chose à sauver du casting, je trouve. Oh non. <rire> On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens au final de ce Firestarter version 2022 bah retiens pas grand-chose. Je retiens <rire> pas grand-chose. Euh, je vais te dire ce que je t'ai déjà dit. Je vais, euh, je vais en ressortir la, la musique, qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, un peu le personnage de, de Rainburn, du coup. Mais après, dans, dans la globalité, c'est pas un film que je... Que je retiendrai vraiment pas en termes d'adaptation donc euh, ouais je, je retire pas grand chose quoi je sais pas trop quoi te dire de plus parce qu'en vrai euh, j'ai eu déjà du mal à rentrer dedans euh, quand ça s'est terminé je me suis dit bon bah, ok ça marche j'ai regardé Firestarter 2022 et euh, maintenant euh, dans, dans deux mois je. Oui, oui. J'y pense plus trop. Non. Je sais pas pour toi ce que tu en retiens, mais euh, moi pas, euh, pas grand chose. Hein. Bah ben, en fait sur le coup je t'avoue que j'étais satisfait sans être transcendé. Et plus j'y pense, plus je pense que malheureusement le film est très oubliable. Ce qui oui. est problématique. Mmh. Parce que même si j'ai été diverti sur l'instant, c'est vrai que ben, ça avance et tu l'oublies. Bah ben, c'est ça, être diverti, c'est intéressant, parce que majoritairement tu vas être diverti par un film, mais mmh. c'est pas c'est pas mémorable, alors qu'il y a d'autres adaptations qui ont été faites qui, elles, sont beaucoup plus euh, prenantes, ouais, tout poignantes, fait. et elles tu t'en souviens, et elles tu les revois avec plaisir, mm. mais parce qu'il y a un vrai travail derrière, ouais, ça. Euh, de bout en bout, et je pense que c'est aussi euh, une question de, je sais pas, de, de, de, de réalisateur que tu mets derrière, enfin, moi je pense mm. toujours à Franck Darabonde parce que je sais que euh, la ligne verte, ou les évadés c'est culte. Oui, c'est ça. C'est Stephen King. Ou The Mist encore. Et une The fois. Mist, il est incroyable. Celui-là vraiment... Et euh... même plus dernièrement, Mike Flanagan qui avait adapté Doctor Sleep. Alors, euh, justement, ouais. Mike Flanagan, pour moi, c'est un des meilleurs euh, réels fantastiques aujourd'hui. Mm. J'ai vu tout de lui, j'aime tellement ce qu'il fait. Ah, bah, Et Doctor Sleep était génial. Mais ouais. Parce que dans bah, Doctor Sleep aussi, il euh, y, y a un très beau travail Parce que lui il fait des plans majestueux à chaque fois Oui, bah oui non, non, mais parce <rire> qu'il y a, y a un réalisateur qui a beaucoup plus de, de mamie sur son projet ouais. Contrairement à là où clairement c'est pas le cas Absolument Et c'est ça qui fait que Firestarter de Keith Thomas c'est pas très bon ouais. Et qu'on vous conseille pas plus que ça de le voir en salle Allez voir, regardez plutôt The Mist si vous l'avez pas vu Et Doctor Sleep aussi Voilà, ce sera la petite recos fin de vidéo <rire> Carrément. Mieux. Merci, mon cher Kevin, d'avoir bah participé toi. à cette vidéo. Merci à toi. Euh, bah on se retrouvera bientôt, de toute oui. façon, on le sait très bien, pour, pour un film euh... bien meilleur, je pense. J'espère, Inch'Allah. Inch euh, je... Quand même, je pense qu'en termes de mise en scène, déjà, oh, déjà et... il voilà. y aura beaucoup plus d'idées. Déjà, il y a Scott Derrickson, donc je pense <rire> qu'il y aura beaucoup plus d'idées. Et puis, il y aura Ethan Hawke. <je> tu <m> m'enlèves <rire> les mots de la bouche, <rire> mais, pense mais que ouais. Je pense qu'on sera bien plus diverti. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. à plus Allez, Mais voilà, c'est le seul euh, mot de fin que l'on trouve, un pauvre souffleur. C'est ah quand ouais. même ah, bien triste. <rire>